Yo les gens c'est Max, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce, bah, ce midi tout simplement pour une nouvelle breaking news sur Assassin's Creed Mirage, donc on vous en a parlé précédemment sur la chaîne en début de semaine, le prochain c'est c pas Assassin's Creed Rift, ça c'était le nom de code apparemment, et il s'appellerait au final Assassin's Creed Mirage, donc on était censé en apprendre plus durant l'Ubisoft Forward, mais vous savez qu'Ubisoft ça se passe pas vraiment comme prévu à chaque fois, et ça ligue souvent en avance, et aujourd'hui donc en ce 1er septembre, jour de rentrée bah, de 2022, nous avons eu la première image de Assassin's Creed Mirage, on va voir ça tout de suite ensemble. Passons directement au vif du sujet, mais avant ça, intro Donc, comme je vous le disais, une première image pour Assassin's Creed Mirage est sortie. Alors, on ne savait pas vraiment si c'était vrai ou non. Apparemment, ça viendrait d'une fuite qu'il y a eu sur l'Ubisoft Store. Donc, c'est une faute interne à Ubisoft. Cette fuite a été repérée, l'image a été capturée et donc elle a été partagée un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Et nous, on est tombé dessus bah, par Assassin's Creed central directement sur Twitter, mais lui tenait ça d'autres pages. Et donc, on a été directement sur Access The Animus qui tenait sa fuite d'un compte Twitter qui s'appelle ScriptLeaks. Et donc, je vais pas vous faire patienter plus longtemps. Voilà l'image en question donc vous le voyez directement à l'écran euh, voici alors attendez je sais pas si on peut faire une traduction pour que ce soit plus simple pour vous Tac, voilà parfait voici un premier aperçu divulgué de assassin's creed mirage et du coup d'une quête de précommande appelée les 40 voleurs donc les 40 voleurs on va pas se mentir on sait tous alibaba et les 40 voleurs c'est quelque chose d'assez mythique bah, pour ce, ce pays en fait euh, quand on parle de bagdad on parle souvent d'aladin et qui dit aladin dit euh, aladin n'importe quoi alibaba alibaba et les 40 voleurs et donc là en bonus de précommande enfin on suppose que c'est un bonus de précommande au vu de l'image bah, tout simplement parce que marqué comme ça c'est soit un bonus de précommande soit une mission dlc mais je vois pas pourquoi on parlerait de dlc dès à présent alors que le jeu n'a encore même pas été annoncé qu'il n'a encore même pas sorti donc ça serait une mission de précommande et comme vous voyez ici la photo aurait été divulguée via la boutique ubisoft euh, et on s'est renseigné à droite à gauche et il semblerait bien que ce soit le cas, sinon on ne vous l'aurait pas partagé. Mais à prendre avec des princesses quand même, parce que quand c'est des leaks ou des, des rumeurs et qu'il n'y a pas de confirmation d'Ubisoft, il y a toujours un petit risque pour que ce soit faux, mais il y a quand même 99,9% de chances que ce soit bel et bien un premier visuel de Assassin's Creed Mirage. et C'est souvent le cas avec Ubisoft. Quelques jours avant leurs annonces, on a des premiers visuels. Donc, on va essayer de voir ça un petit peu plus en profondeur. On a l'image là qui n'est pas en très bonne qualité et qui concerne du coup euh, un bonus de précommande. Mais on a tout de même une image assez intéressante. Enfin, une image assez intéressante, c'est la même image tout simplement. Mais cette fois-ci, hop, comme vous pouvez le voir là, euh, c'est sans euh, le bonus de précommande, sans bah du coup, l'image d'annonce, c'est vraiment juste le brut. Donc on peut voir, on en a parlé un petit peu avec d'autres créateurs de contenu autour de Assassin's Creed, on retrouve pas mal d'assets de de Origins, notamment euh, les, les roches qui sont vraiment très semblables à ce qu'on avait dans Origins, bon en même temps c'est une roche, on va pas réinventer la chose. Euh, là du coup on se retrouve dans une sorte de grosse pièce, donc est-ce que c'est une pièce dans la grotte de Ali Bah ouais les 40 voleurs pour faire référence à la quête et vraiment pas sortir de ce bonus de précommande. Bah ça on le sait pas mais on pense éventuellement qu'il y a un petit rapport avec ça. On peut voir une ombre en intérieur donc une ombre peut-être un antagoniste comme vous pouvez le voir ici qui se trouve devant notre protagoniste et pour le coup protagoniste je vais mettre un petit doute puisque bah, les dernières rumeurs bah, disaient que le jeu se déroulera entre 860 et 870, donc juste avant Assassin's Creed Valhalla, et qu'on y incarnerait Bassin et qu'il qu vivrait des, des visions de, de Loki. Donc je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran si vous n'avez pas vu notre vidéo sur euh, les ligues d'Assassin's Creed euh, Mirage qui viennent de Jonathan. Et donc pour en revenir à cette image, bah, moi le truc qui me fait douter sur le fait qu'on incarne Bassin, c'est hop, on va zoomer ici. Hop, comme vous pouvez le voir ici, désolé pour la qualité, mais c'est zoomé, on dirait bien que notre cher assassin a tous ses doigts. On voit ici l'index, euh, l'annulaire, le majeur. Là, bah, forcément, je pense que euh, l'index est caché derrière ces trois doigts-là. Et ici, on voit le pouce. Donc... Si le jeu se déroule entre 860 et 870, donc juste avant Assassin's Creed Valhalla et qu'on incarne bel et bien Bassim, pour rappel, si je dis pas de, de bêtises, Bassim il lui manque bah, son annulaire comme tous les assassins qu'il s'est fait couper. Donc est-ce qu'on incarne bel et bien bassim dans ce Assassin's Creed Mirage ou non, étant donné que ce personnage a tous ses doigts Ou alors est-ce qu'éventuellement il n'y a pas encore eu la cérémonie officielle pour devenir un assassin qu'il s'est encore pas fait couper le doigt J'en doute parce que pour le coup il a sa tenue d'assassin, il a sa lame secrète. Donc, euh, bah, je doute. Moi, je me dis qu'éventuellement, on n'incarnerait peut-être pas Bassim, et que les rumeurs qui étaient sorties il y a quelques mois, donc il y a 2-3 mois, si je dis pas de bêtises, disant qu'on serait bien aux côtés de Bassim, mais qu'on incarnerait plus au final Bassim, un autre assassin s'avérer vrai mais encore une fois pour avoir confirmation de tout ça faudra attendre le 10 septembre c'est un peu dommage parce que ça nous gâche un petit peu la surprise d'avoir cette image qui est 99,9% de chance d'être vrai on n'aura pas 100% de découverte le 10 septembre même si j'espère qu'on aura du gameplay enfin au moins un thriller de gameplay et un cgi mais la surprise est un peu gâchée quand même. Donc revenons un petit peu à l'image pour voir un petit peu tout simplement euh, bah, la tenue de notre cher assassin qui, pour le coup, je ne pense pas que ce soit Bassim. Donc tenue faite de blanc, de rouge et de bleu. C'est assez stylé, c'est super sobre. Ça m'a l'air super sobre en tout cas. Et moi j'aime bien, on retourne vraiment à une tenue full assassin. Non plus dans des délires usés comme Origins, même si la tenue était très belle. On n'était plus du tout dans une tenue d'assassin dans Odyssey et Valhalla. On était bah, pour Spartiate, enfin un Spartiate et, euh, et un viking. Là on est vraiment sur un assassin qui a sa lame secrète ça ça ressemble fortement à une épée perse ça je, je dis ça comme ça et je sais pas vous mais moi personnellement ça me fait énormément penser à prince of persia alors moi je me dis que ça pourrait être un super bon truc puisque on le sait assassin's creed s'est tiré de base d'un dlc de prince of persia qui s'est transformé en une nouvelle licence et donc bah ce assassin's creed mirage qui nous ramènerait dans un délire un petit peu père tout ça ça pourrait être vachement cool et ça ferait la boucle et boucler et ça rendrait un grand hommage à prince of persia en plus de rendre un hommage aux 40 voleurs enfin à alibaba avec les 40 donc c'est tout ce qu'il avait à dire avec cette image, je vais vous la laisser en plein écran 3 secondes, histoire de que vous l'appréciez la, un petit peu, elle sera dans la description en tout cas si vous voulez l'avoir en bonne qualité. Et donc bah, j'ai rien d'autre à dire sur cette image, tout a été dit malheureusement je pense. Euh, juste en espérant que ce soit bel et bien vrai, qu'on n'ait pas de mauvaises surprises, parce que là ça fait monter la hype pour le coup, on a vraiment vraiment l'impression d'un retour aux sources d'Assassin's Creed. Bon là on a qu'une tenue, on n'a pas de gameplay, tout ça, mais la posture est différente de celle qu'on voit dans les autres Assassins, enfin dans les autres Assassin's Creed, notamment Origins, Odyssey et Valhalla, ce qui peut annoncer de nouvelles animations, mais ça on s'en doutait parce que les animations on a les mêmes, alors, on a les mêmes depuis Unity, ça avait changé un tout petit peu avec Origins, Odyssey et Valhalla niveau du parcours qui avait régressé, mais en soit, tout ce qui est moteur graphique et euh, animation on avait les mêmes depuis Unity, donc le moteur graphique ne changera pas, on le voit, c'est bel et bien le même. Mais on peut se prêter à rêver que, au vu de la position de l'Assassin sur l'image, bah, on est droit à de nouvelles animations, mais ça, il faudrait attendre le 10 septembre, voire un petit peu plus loin, pour avoir de vraies infos à ce sujet, si on n'a que du CGI le 10 septembre. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire sur cette nouvelle image, enfin ce nouveau leak de Assassin's Creed Mirage, j'espère que ça vous plaira, moi ça me hype de ouf, même si les visions de Loki, comme je vous en avais parlé dans une précédente vidéo m'avait un petit peu rafraîchi, mais là la hype est à son summum, donc il va falloir malheureusement attendre jusqu'au 10 septembre, donc j'espère que ce sera la dernière vidéo breaking news à, avant le 10 septembre, on vous donne rendez-vous euh, notamment pour un live demain sur la chaîne pour parler de tous les leaks qu'on a eu autour de Assassin's Creed Mirage ces derniers jours et en parler avec vous et pour une vidéo un petit peu plus construite ce week-end, c'est fini les breaking news pour cette semaine j'espère, et moi je vous dis on se donne rendez-vous au 10 septembre, c'était First pour la C-Expérience en direct de vos écrans. Et ciao tout le monde